Soyez les bienvenus dans ce nouveau direct qui est organisé par UVED dans le cadre du MOOC sur les arbres. Il s'agit du cinquième événement de ce type, après ceux organisés avec Francis Martin, Erwin Dreyer, Pascal Frey et plus récemment Claire Adjé. Ce nouveau direct se déroulera de la même manière que les précédents. Tout d'abord, notre invité du jour, Marc-André Sélos, va faire une présentation autour du thème des forces et des faiblesses des arbres. C'est une présentation qui durera environ 30 minutes. Puis il y aura un temps d'échange avec vous sur la base de questions que vous pourrez lui poser dans le chat de ce direct qui est situé à droite de votre écran. Ma collègue Gabrielle Calvé, que je remercie de sa présence et moi, nous relayerons ces questions à Marc-André Sélos. Nous allons maintenant rentrer dans le vif du sujet. Marc-André Sélos, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir répondu favorablement à cette sollicitation. Je vais rapidement vous présenter. Euh, je ne dirai pas tout, il y a beaucoup d'éléments, mais peut-être les principaux aspects. Vous êtes mycologue et botaniste, professeur du Muséum national d'histoire naturelle. Vos recherches portent sur l'écologie et l'évolution des associations à bénéfice mutuel, les symbioses, et notamment sur les symbioses mycorhiziennes qui unissent des champignons du sol aux racines des plantes. Je tiens à préciser que vous avez publié de très nombreux articles de recherche et de vulgarisation dont beaucoup peuvent être téléchargés sur votre site personnel. Vous êtes aussi l'auteur de multiples vidéos qu'il est là possible de retrouver sur YouTube. Et enfin, je signale que vous avez plus, publié pardon, plusieurs ouvrages grand public. Et bien sûr, je dois mentionner la trilogie hein, publiée aux éditions Actes Sud sur les thèmes des microbiotes, des tanins et du sol. Des ouvrages vraiment merveilleux à découvrir. Pour être tout à fait complet, je rappelle que vous intervenez à trois reprises dans ce MOOC sur le thème des symbioses aériennes des arbres, du recyclage des feuilles et de la compétition chez les arbres. Un petit rappel avant de vous laisser la parole. Coupez bien vos micros. Merci d'avance. Marc André, je vous laisse la parole. Merci de l'invitation euh, et merci aussi à tous ceux qui sont connectés parce que là je vois qu'il y a pratiquement plus de 200 personnes et euh, ben ça fait plaisir de voir du monde qui se qui s'intéresse aux ce sujet qui nous entoure et en fait je voulais partager avec vous quelques réflexions sur les forces et les faiblesses des arbres. Vous savez, les arbres, ils sont impressionnants. On va y revenir tout de suite. D'ailleurs, on va montrer quelques aspects par lesquels ils sont profondément impressionnants. Mais euh, quelque part, ça nous fait les, les considérer peut-être pour plus forts qu'ils ne sont. D'ailleurs, il est assez singulier qu'il n'existe pas, et qu'à ma connaissance, il n'y ait pas de prévu de MOOC sur les arbustes ou sur les pâquerettes, ou sur les lianes. Alors, il est vrai que, et je vais vous montrer quelques images de cela, nous sommes facilement euh, séduits par euh, la force des, des, des arbres, et qu'elle est grande, cette force. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien mes diapositives, là, si c'est passé en mode diapositive. Mais tout est très bon. Vous montrez que les arbres, ils sont physiquement grands, en rappelant quelques, euh, quelques records. Par exemple, des, des records de hauteur, d'arbres vivants, euh, des séquoias comme Hyperion qu'on a à l'écran, atteignent euh, pratiquement 116 mètres. On sait que ce sont pas les plus grands arbres qu'il y a eu sur Terre, parce que ceux-là, on les a coupés. Et en 1872, par exemple, il y a un eucalyptus qui a été coupé en Australie, qui mesurait, nous dit-on, alors là, il a été mesuré vraiment, non pas au télémètre, mais au mètre, 132 mètres. Donc, ils peuvent être grands. Ils peuvent aussi être extrêmement longévifs, et, et ça c'est un point vraiment euh, impressionnant des arbres. Euh, nous avons un cyprès au Chili qui est daté euh, d'après sa forme, hein, d'après son développement, à 5484 ans. Il est à l'écran. Nous avons un sapin de Suède dont les racines, alors il a peut-être poussé plusieurs fois, hein, mais dont les racines euh, datées au carbone 14 montrent un âge de 9550 ans. Donc on est proche des 10 000 ans. Celui-là, par contre, il n'est pas grand. Hein. À la défiance du précédent, il n'a pas utilisé tout son temps pour grandir. En tout cas, sa croissance a été brimée. On a des, des pins de Bristol Cone en Californie qui dépassent les 4 000 ans. Bon. Donc, ils sont extrêmement longévifs. Mais vous savez, ce que je viens de vous dire, c'est à la fois la taille et la durée de vie d'une tige. Or, un arbre, c'est plus qu'une tige. Et ça aussi, c'est très impressionnant. Je vous emmène maintenant dans un tout autre registre. Je vous emmène au Muséum d'histoire naturelle voir ce qui reste de l'un des deux premiers robiniers plantés à Paris et en fait sans doute en Europe. L'un d'entre eux se voit à côté de Notre-Dame dans un parc où il est tout étayé de, de piliers et bétonné à l'intérieur du tronc qui est creux. L'autre, il a été planté au Muséum juste à côté de mon bureau, vous l'avez en photo ici, et en fait vous ne voyez plus du tout l'arbre. Vous voyez un bosquet de robiniers de Robinier pseudo-acacia donc, vous voyez un bosquet parce qu'en fait ces arbres-là, quand la tige meurt, eh bien, il y a des drageons, c'est-à-dire des, des bourgeons racinaires qui repoussent et qui refont des tiges. Et quand ces tiges meurent, il y a encore d'autres bourgeons racinaires qui repoussent. Alors là, ça, ça nous pose d'ailleurs une question intéressante, c'est de savoir où est l'individu Il y a même des plantes rampantes ou des plantes herbacées qui, qui, qui posent la même question. Est-ce que c'est la tige Est-ce que c'est l'entité morphologique en quel cas là, bah j'ai quand même plusieurs tiges, donc je peux dire que j'ai plusieurs arbres. Ou est-ce que c'est l'identité génétique Parce qu'au fond, tout ça, c'est le même génome. Si j'ai une feuille morte en dessous, je ne sais Alors, pas hein, de quel qui... euh, arbre elle vient. Pensez à couper vos micros surtout. Je ne sais pas de quel arbre elle vient, la feuille qui, que je trouve par terre. Et donc, si vous voulez, euh, c'est le même individu. Génétiquement. Donc tout dépend de comment vous définissez votre arbre, morphologiquement ou génétiquement. Mais maintenant, si on regarde ce qu'on peut appeler des clones, c'est-à-dire des groupes de tiges qui proviennent du même individu génétique, de la même graine, après qu'un plusieurs générations de troncs soient morts et que des repousses à partir des racines ou éventuellement d'ailleurs des souches se soient opérées, eh bien, on a des records absolus. Le record absolu en tout cas étant euh, pando. Pando, ça vient du latin je m'étends, p a n -D -O. Pando, c'est un clone, vous voyez sa zone de répartition qui est en, en vert. Enfin, à à l'œil, c'est une forêt de Populus tremuloides, un hein, peuplier faux tremble dans le nord donc, euh, de l'Amérique du Nord. Et ce peuplier faux tremble, eh il couvre pas moins de 43 hectares. C'est-à-dire que vous, vous voyez une forêt de peuplier faux tremble. Et là, photographier, dans un moment où elle est superbe parce qu'on est en automne, mais en fait, tous les pieds sont génétiquement identiques et tout provient d'une seule graine. Une graine qui a donné aujourd'hui 47 000 troncs et une graine qui a dû commencer à se développer et à redonner des troncs par drageonnement, dans ce cas-là, probablement il y a 80 000 ans. 80 000 ans, c'est quelque chose, hein parce que c'est le temps nécessaire à faire cette forêt à partir d'une graine et d'un tronc initial. Alors, je ne sais pas si vous voyez plusieurs arbres ou un seul, selon que ce que vous appelez un arbre, c'est une forme ou un génome. En tout cas, là, le génome est partout pareil. Ceci est un clone et ceci est fait d'une lignée cellulaire qui se multiplie depuis 80 000 ans. C'est extraordinaire. Et quand on a toutes ces informations, alors on a, on a utilisé des records pour euh, euh, souligner cette séduction, mais quand on a effectivement décrit tout ça, on a une réelle séduction des arbres, ils sont incroyablement forts. D'ailleurs, pour terminer, ils sont incroyablement forts d'une autre façon, la façon dont ils sont rigides. Je vais terminer là-dessus. Euh, un arbre, ça contient du bois. Et ce bois, il est rigidifié de la façon suivante. En fait, le bois, ce sont des cellules mortes, qui sont mortes en accumulant une paroi épaisse où il y a de la cellulose, mais la cellulose, hein, c'est mou, elle est colorée en, en, en rose sur cette image et il s'imprègne notamment dans la partie la plus externe des cellules, celle qui est mitoyenne entre deux cellules voisines, il s'imprègne un, un une molécule qu'on appelle la lignine qui est un rigidifiant et c'est ça, c'est cette lignine qui est rigide. D'ailleurs la lignine c'est une molécule qui se met en place à partir de petites unités qui s'attachent entre elles et qui s'attachent aussi à la cellulose et à tout ce qu'elles peuvent lorsqu'elles se mettent en place et c'est une vraie résine voilà la, la formule de la lignine euh, qui rigidifie donc la cellulose et qui fait que les troncs sont durs, et qui est une molécule absolument prodigieuse. Alors, il y a un petit bout de structure là, mais c'est un tout petit bout, parce qu'il faut vous imaginer qu'en fait, dans un tronc d'arbre, il n'y a pratiquement qu'une seule grande géante molécule de lignine qui tient tout ça, qui rigidifie tout ça. Et alors, c'est assez incroyable hein, d'imaginer euh, qu'on a cette molécule géante là qui, qui tient l'arbre en rigidifiant les restes des capsules des cellules qui sont faites cellulose et qui seraient molles sans ça. La lignine, c'est quelque chose, c'est une molécule tout à fait étonnante dont il se produit plusieurs centaines de, de milliards de tonnes chaque année sur Terre. Et euh, cette euh, lignine, elle rend complètement imperméable la paroi des cellules, elle est incompatible avec la vie. C'est-à-dire qu'une cellule qui s'entoure de lignine meurt. Bon. Alors ça, c'est quelque chose qui nous fait des troncs absolument colossaux, c'est un prodige chimique, cette espèce de colle moléculaire qui va tout coller, et pour le coup, cette euh, lignine, euh, ben, elle a un pendant à l'extérieur qui est bien moins développé parce qu'à l'extérieur, les parties euh, tombent, l'écorce se désquame avec le temps, mais à l'extérieur, il y a l'écorce, et dans l'écorce, là encore, c'est des cellules qui sont mortes en accumulant une paroi spéciale imprégnée de subérine. Donc, on a à l'extérieur aussi des cellules mortes qui forment une peau, et finalement, ça veut dire que le tronc, eh ben, il n'est vivant, j'espère que vous voyez ma souris, il n'est vivant que sur un tout petit cercle de cellules qui se multiplient chaque année en engendrant un nouveau cerne de bois, fait de cellulose et bientôt enduite de lignine, et qui se multiplie aussi un tout petit peu du côté externe pour redonner des cellules qui meurent en devenant l'écorce. On peut dire que le tronc d'un arbre, c'est un sandwich où deux zones mortes, deux zones de mort en serre, une zone vivante, celle qu'on appelle le cambium, celle qui est vivante et qui est fait des cellules qui se divisent pour donner du bois à l'intérieur et de l'écorce à l'extérieur. Et c'est ça qui fait ces troncs, ils sont si remarquables, et derrière, il y a deux prodiges chimiques, la subérine qui imperméabilise l'extérieur du tronc et cette lignine qui, à l'intérieur, tient le tronc droit. Mais retenez-le, tout ça est mort, et il n'y a qu'un tout petit mince cercle de cellules vivantes qui engendre de la, de la paroi, enfin de la, du bois d'un côté et de l'écorce la, de l'autre. C'est marrant qu'un arbre, ce soit surtout des cellules mortes. Et pourtant, ça tient debout parce que cette mort s'est accompagnée d'un épaule lignine qui rigidifie l'ensemble. Alors voilà le, le côté force, le côté assez extraordinaire des arbres. Maintenant, ce n'est qu'une partie de l'histoire. Ce n'est qu'une partie de l'histoire parce que pour le coup, euh, L'histoire des, des arbres, c'est aussi celle de faiblesse. Ces cellules mortes qui sont à l'intérieur, qui forment le bois, bon, ben elles sont emballées d'abord dans l'écorce, les protectrices, et puis dans un petit manchon de cellules vivantes, on l'a dit, qui se divisent pour engendrer le bois et l'écorce. Mais en réalité, ça, c'est une faiblesse. Parce que si jamais la limite que représente l'écorce et le cambium ces cellules vivantes est franchie, eh bien dedans il n'y a rien qui protège le cœur du tronc. Le cœur du tronc est dès lors qu'un ennemi rentre dedans livré sans protection à l'invasion. D'autant plus qu'il y a dedans des cellules allongées puisque certaines d'entre elles ont servi à un moment dans le bois jeune à transporter la sève. Alors maintenant euh, Est-ce que vous voyez mon écran ou pas Oui, nous le voyons. Parce que moi, je vois un écran où il y a des choses qui se dessinent. Alors, ah. Euh, et avec des traits bleus. Euh, ce n'est pas le vôtre, donc j'en réduis Marc-André. Non. Euh, alors, bon, on a. Voilà. Vu. Là, c'est bon. Il est revenu. Oui, je est reprends. Bon. Il y a des traits bleus bon. quand même, donc ce serait bien d'arrêter de dessiner sur l'écran. Euh, je ne sais pas comment les enlever. Il faut que la personne les enlève. Donc, ce que l'on voit ici, hein, c'est euh, ce tronc qui, en fait, dont l'intérieur est livré à l'invasion euh, par, les... par n'importe quel organisme qui est capable de rentrer dans le tronc, et voilà ce que ça donne. Ça donne que la plupart des arbres, quand on les laisse mourir de vieillesse, je vais revenir là-dessus après, eh bien, ces arbres, vous le voyez, ils cassent euh, sous l'effet du vent, alors qu'ils sont encore en forme éventuellement parce que le bois à l'intérieur a été mangé par des champignons. Alors, ces champignons prolifèrent dans le bois, ils ne tuent pas nécessairement le cambium, mais ils affaiblissent le bois. On va voir qu'en fait, en le mangeant, ils le rendent beaucoup plus souple, beaucoup plus tendre. Et vous voyez, très souvent, dans des forêts où on laisse mourir les arbres de vieillesse, des arbres où on a une chandelle, qui survit ou pas, une chandelle, c'est-à-dire un, un, un morceau dressé, qui est plus ou moins moribond, et un voli, c'est-à-dire une partie du tronc qui a volé et qui est couché. Et on a les mêmes champignons sur la chandelle et sur le voli. Ici, ce sont des amadouviers, qui sont des champignons qui vivent aux dépens des êtres, notamment pas que, mais qui sont les meurtriers des êtres avec l'âge. Alors, ça, ça existe dans, dans, dans plein d'espèces, mais euh, j'aimerais passer deux secondes avec vous, justement, sur ces, ces champignons. Alors, la partie qu'on voit là, le sabot de cheval, c'est l'organe reproducteur, c'est celui qui fait des sports. Et sur la partie qui a volé, le voli, celle qui est tombée, on voit euh, souvent que, en fait, la partie reproductrice avait commencé à pousser euh, quand le tronc était en place, et qu'une fois que l'arbre est tombé, elle continue à pousser, mais différemment pour retrouver sa polarité par rapport au sol, c'est-à-dire la surface protectrice vers le haut et puis en dessous une surface faite de pores par lesquels sortent les, les spores qui reproduisent le champignon. On voit très bien ici que euh, euh, cette partie du champignon a commencé à pousser avant la chute et s'est réorientée après la chute. Donc c'est bel et bien un champignon qui était présent avant que se perd la chute et ces champignons-là, regardez, Bon là, je suis en train d'agiter un de ces champignons sous une chandelle et on voit très bien le bois en fait, qui a volé, euh, le voli. On voit très bien que le bois est complètement corrompu, il est complètement euh, euh, décomposé. Et en fait, quand on le regarde de près, ce bois, il est blanc, il est mou, il est souvent imprégné d'eau car il ne reste plus dedans que la cellulose, l'équivalent d'une sorte de coton. En fait, ces champignons-là se nourrissent en commençant par manger la lignine et quand la ligne est enlevée, en général, il termine en mangeant la cellulose. Mais donc, voilà des champignons qui ne tuent pas directement l'arbre, mais simplement l'affaiblissent en mangeant son cœur, car son cœur, il est déjà mort. Il n'est pas protégé. Et quand ils arrivent à s'introduire, eh bien, ils font des dégâts. Alors, vous allez me dire par où ils s'introduisent, puisqu'il y a de l'écorce partout autour. Alors, il y a de l'écorce, oui, mais il faut comprendre que de temps en temps, il y a une branche qui casse. Et quand une branche casse, il y a beau se faire des bourrelets cicatriciels qui se referment lentement, le temps que la blessure se referme par croissance de l'écorce, les maladies dites de cœur peuvent rentrer. Et c'est ce qui se passe dans l'exemple qui nous intéresse et que vous avez à l'écran. Alors Typiquement, c'est d'ailleurs une des faiblesses des arbres taillés. Les arbres taillés sont des arbres auxquels on retire des grosses branches. Et vous voyez, typiquement, sur ce sur ce très beau platane, des branches qui ont été coupées par l'homme. On voit très bien que la cicatrisation s'opère, mais si vous regardez bien, vous verrez qu'il y a des petites traces centrales sur chaque blessure par où le bois non protégé à l'intérieur est en communication avec l'extérieur. Et c'est ça en fait qui tue les arbres de vieillesse, c'est qu'ils finissent par avoir une blessure qui ne cicatrise pas assez vite pour empêcher l'entrée des poitures de cœur. Alors ça, on le voit très peu en forêt, parce que chez nous, les forestiers, ils calculent l'âge de récolte de façon à ce que les arbres aient grandi au maximum, mais qu'on soit avant le moment où ils deviennent creux. Et donc, nos vieux arbres, juste avant récolte dans nos forêts gérées, sont tout simplement de très grands adolescents. Si on attend, ils deviendront, ils deviendront de plus en plus grands. D'ailleurs, l'école forestière avait laissé ici et là en France des chênes vieillir au 19e siècle. On appelle ça les chênes de l'école, et peut-être vous vivez vous près d'une forêt où il y a un chêne de l'école, et si vous le regardez loin, vous verrez qu'il est plus grand que les autres arbres de la forêt. Les arbres qu'on récolte sont en début de maturité, et ils pourraient vieillir plus, mais il y aurait beaucoup d'entre eux qui mourraient par un, parce que leur tronc devient creux avec le temps, parce que la probabilité d'être envahi à cœur, augmente avec le temps, et ça, bien sûr, les forestiers ne le veulent pas, ils récoltent avant que la majorité des arbres ne deviennent creux. Cela dit, même si la majorité finit par devenir creux, il y en a toujours un ou deux qui survivent et qui peuvent avancer vers des très grands âges millénaires, ou en tout cas multiséculaires. Donc, nous, on est habitué à voir des, des grands adolescents comme de vieux arbres parce qu'on ne voit pas les quelques-uns qui pourraient survivre jusqu'à devenir de vénérables vieillards. Mais euh, tout au cours de la vie d'un arbre, la probabilité qu'une branche ne, ne cicatrise pas assez vite est à risque de mort. Et ça, c'est une faiblesse des arbres. Leur plan d'organisation avec ces tissus morts emballés, c'est pas mal. Mais la faiblesse, c'est que comme c'est mort à l'intérieur, et, et c'est mort parce que la lignée n'est pas compatible avec la survie des cellules, une fois de plus, ça empêche l'eau de circuler dans, vers la cellule. Donc, euh, c'est pas compatible. Mais du coup, comme c'est mort, comme ça ne peut être que mort parce qu'il y a de la lignine et eh bien c'est une faiblesse alors ça c'était ma, ma première faiblesse hein. euh, je voudrais maintenant avancer un tout petit peu euh, avec un autre exemple qui vous est peut-être plus familier un très beau polypore orange qu'on appelle le Xanthocrus ou inotus ispidus j'invite la personne qui a fait les dessins bleus à essayer de les enlever si c'est possible ce serait, ce serait sympa. Euh, mais enfin, au moins, on voit bien le, le contraste sous la flèche bleue de ce joli polypore orange qui se développe notamment sur les platanes. Alors, voilà un platane typique. Euh, enfin, voilà deux platanes typiques qui sont en train de crever. Tout simplement parce qu'on a une blessure. Alors, vous la voyez, elle est énorme, elle est béante dans le premier. Elle est toute petite en bas de la photo. Et puis, on a le cadavre noirâtre de ces champignons qui quand ils sont jeunes sont dorés et puis quand ils deviennent âgés euh, le, le champignon, la partie reproductrice du champignon meurt et il s'en refait en fait une tous les ans donc tous les ans il y a une nouvelle partie bien euh, orange qui pousse et elle euh, devient brunâtre ça c'est typique, les châteaux, tous les platanes du muséum en ont hein, par exemple c'est typique des platanes et c'est un exemple de cette mort par champignon euh, et pour le coup, l'arbre survit quelques années, mais souvent, là, c'est carrément les aménageurs qui le coupent, pour ne pas qu'il tombe sur les gens, lorsqu'il devient creux. Voilà, dans le cas du platane, l'équivalent de l'amadouvier pour le être, c'est le, le Xanthocrus ispidus, ou Xanthocrus ispide, qui finit par tuer les arbres. Donc, vous voyez que la structure, finalement, euh, de l'arbre, eh elle n'est euh, elle pas, si, pas si forte que ça, elle contient une faiblesse, ce bois non protégé, et les arbres finissent par en mourir. Alors, la deuxième faiblesse des arbres, c'est leur âge. Et ça, c'est vraiment important. Hein. Euh, le, les, les, les arbres euh, vivent vieux, on l'a dit. Et du coup, ben, ils sont obligés chaque année de faire grandir leur tronc et leurs branches. Chaque année, vous avez vu sur la coupe qu'il y a un cerne qui se met en place. Alors justement, euh, en, en parlant de ça, comparons une petite plante annuelle, la rabette des dames, qui fait un millier de graines vous voyez qu'elle investit beaucoup dans la fabrication de graines et pas beaucoup dans la croissance, elle ne grandira qu'un an. Elle, elle n'a pas de, de cerne de croissance. C'est une petite plante annuelle. Et prenons un chêne. Je vous montre le chêne qui est celui qui a servi au film Le Chêne qui est paru récemment et qui est sorti récemment en salle et qui raconte la vie d'un chêne et en fait surtout de ses habitants, pour être très exact. Alors, ce chêne-là, si on, il, fait, euh, bon, il fait quelques milliers de graines par an, hein, mais pas tous les ans, et qu'à partir de 30 ans. Si jamais le rapport entre la quantité de glands et la masse du chêne était la même que le rapport entre la quantité de graines de la des dames et la masse de la des dames, ce chêne y ferait chaque année 100 à 1000 millions de graines, de glands en l'occurrence. Bon, il est loin de faire ça, je vous ai dit, il en fait quelques milliers, et euh, il n'en fait pas tous les ans quelques milliers pourquoi parce qu'en fait l'essentiel de son énergie est investi dans la croissance des branches chaque année il y a un nouveau cerne c'est obligé pour soutenir l'ensemble et donc chaque année comme un fou il investit dans ce trou que nous dans, dans ce trou de carbone dans ce puits de carbone dans ce trou sans fond qui est le tronc que nous on trouve fabuleux et qui en fait lui coûte en reproduction et donc D'ailleurs, les premières années, il ne fait que ça. C'est pour ça qu'il ne fait pas de blanc avant 30 ans, en gros. Vous savez, vous le savez bien ça. Parce que quand vous regardez les plantes, euh, comme les, les arbres fruitiers ou la vigne, vous savez qu'on les taille régulièrement. Pourquoi on taille les arbres fruitiers Pourquoi on taille la vigne bien Pour retirer des branches, de façon à éviter que l'année suivante, l'énergie de la photosynthèse passe à faire grandir ces branches au détriment des fruits. Et c'est comme ça qu'on fait plus de fruits. Ou plus de. Dans le cas de la, de la, de la vigne, on fait plus de grappes vous y êtes, c'est que simplement ce grand développement végétatif il absorbe une énergie colossale il réduit l'énergie allouée à la reproduction. Alors vous allez me dire bon le chêne fait moins d'enfants mais c'est pas grave de toute façon les populations de chêne il y a bien moins d'individus que dans les populations d'arabettes ou de petites herbes. Et oui mais il y a un problème quand même. Il faut que vous réalisiez que l'évolution requiert face à des agressions de s'adapter et il y a deux façons de s'adapter. La première, c'est quand les conditions changent, d'arriver à survivre en fonctionnant différemment. Par exemple, il fait plus froid, je mets une petite laine. Il fait plus chaud, je mets la clim. Ce n'est pas un très bon réflexe. Hein. Mais bon, vous voyez, c'est d'adaptation physiologique. Bien. Mais ça a une limite. À partir d'une certaine température, l'homme ne peut plus réguler sa, sa, sa propre température interne et il finit par mourir de chaud ou de froid. Et ça, c'est important. C'est que l'autre adaptation, c'est celle de l'évolution. C'est celle que, comme on fait des descendants qui sont un peu différents de nous, parce qu'ils bah, contiennent des gènes du papa et de la maman dans un mélange différent, parce qu'éventuellement, il y a eu des mutations. Dans tous nos descendants, il y en a quelques-uns qui ont des performances qui ne sont pas les mêmes que nous. Et donc, quand quelque chose change de l'environnement, euh, bah, on peut s'adapter ou mourir, mais de toute façon, dans les descendants, il y en a peut-être qui sont plus adaptés. Et c'est comme ça qu'au cours de l'évolution, les arbres comme les animaux se sont adaptés au changement climatique, il y a des tas de choses comme ça. Alors, c'est important ça. Parce que qu'est-ce qui fait qu'on peut s'adapter C'est le nombre de descendants. Plus vous avez de descendants, plus vous avez de chances, quand quelque chose a changé dans le milieu, de pouvoir vous adapter. Ah, Alors du coup, quand vous faites énormément de graines, vous êtes sûr, beaucoup plus sûr que si le climat change ou les parasites évoluent, vous vous adaptez. Si par contre, vous ne faites pas beaucoup de graines, pas tous les ans, ben, vous avez moins de chances qu'il y ait un descendant adapté parmi elles. Ce n'est pas exclu, la probabilité est moins forte. Et ça, c'est une grande faiblesse des arbres. C'est que quand il y a un changement, ben, ils s'adaptent moins vite. Alors maintenant, je vais vous parler de deux changements. Le premier, c'est l'arrivée de pathogènes. Alors, je parle d'arrivée de pathogènes parce que je vais vous parler de, de pathogènes qui viennent d'autres régions. D'autres régions euh, du globe et auxquelles, évidemment, les pathogènes, les arbres résidents ne sont pas adaptés puisqu'ils ne les ont jamais vus. Alors, parfois, ils sont adaptés et ce pathogène ne s'installe pas. Mais parfois, il s'installe et il n'y a aucune résistance à son installation dans la population. Alors, on a plein d'exemples de ça. On a plein d'exemples de cette histoire-là. On en a notamment un qui est assez connu parce que c'est aussi un désastre pour un joyau culturel. C'est le chancre coloré du platane, une maladie, un champignon parasite, qui tue les arbres qui oblige à les couper notamment le long du canal du midi où on doit faire sauter où on a fait sauter 42 000 platanes et on sait pas très bien quoi replanter on a perdu le décor historique dans tout un tas de portions du canal du midi on a perdu le décor historique et classé au patrimoine de, de, de l'humanité du canal du midi donc ça c'est un exemple de, de, de, de ce désastre Vous dire, ça c'est des arbres plantés par l'homme mais ça, ça se passe aussi euh, sur des populations sauvages dans les années 50 c'est introduit le chancre du châtaignier qui a dévasté les châtaigneraies d'Europe. Pas trop en France, où on a eu la chance d'avoir en fait une souche très peu virulente qui s'installe, qui ne tue pas trop et qui empêche des souches plus virulentes de s'installer. Mais ailleurs, en Europe, c'était une catastrophe et il a fallu ressemer, repro reproduire, grâce à l'homme, mais ça ne s'est pas fait tout seul, les châtaigniers résistants. Récemment, s'est introduit avec les chaînes de Manchourie, en Pologne, une maladie du frêne alors, le, le freine de Mandchourie, lui, il avait cette maladie sans en être vraiment affecté, ça réduit sa croissance, mais ça ne le tue pas. Bah le champ, le, le, la calarose du freine, pour le coup, ça tue les freines, à tel point qu'on n'a pas trop de remèdes et que l'ONF aujourd'hui recommande de ne plus planter de freines. Alors, à toute chose, malheur est bonne, il se trouve que cette calarose du freine ne supporte pas les étés chauds. Donc, avec le réchauffement climatique, il semblerait que les freines du sud de la France soient protégés de la progression de la calarose du freine. Mais comme il meurt de chaud par ailleurs, euh, bon ce n'est pas forcément génial. En, en Grande-Bretagne et un peu déjà maintenant sur le continent européen, on commence à avoir euh, un phytophthora, un phytophthora ramorum qui dévaste les, les, les forêts de Mélèze. On a aussi une arrivée en Europe très inquiétante d'une nématode du pin qui est arrivée en, en, en Portugal nematode du pin, c'est asiatique, et ça s'attaque aux racines des pins. C'est des tout petits vers qui, qui viennent piquer les racines et qui finissent par tuer le pin. Euh, dès que les racines sont assez développées pour ça, donc souvent il y a des semis, mais en, en vieillissant, ils meurent. Euh, le Pine White disease, comme on l'appelle, la maladie du, du, du, du pin, elle a tué quand même 3, 33 millions de pins en Chine, parce qu'elle vient de l'est de, de, de, oui, de, de la Chine, et elle s'est répandue en Chine, déjà, avant d'arriver jusqu'ici, elle a fait 33 millions de, de, de, de, de pains en 20 ans. Et elle est arrivée chez nous, et bon, moi j'ai vu des zones comme Okinawa où, où ça s'est introduit, et où il n'y a, a plus de vieux pains. Donc ça, c'est vraiment inquiétant. Et en fait, on voit très bien que dans ces cas-là, il n'y a pas vraiment de réaction adaptative, en tout cas à court terme, on ne voit pas beaucoup d'individus résistants, parce qu'il n'y a pas beaucoup de chances qu'il y en ait, puisque tout ça, ça se reproduit pas beaucoup. Et pas souvent. Euh, le, euh, un autre exemple que vous ne connaissez pas mais qui a, et que personne, dont personne ne se souvient, c'est la façon dont les forêts de chênes dentées d'Amérique, là il y a un individu de chênes dentées d'Amérique, ça ressemble Excusez-moi, de châtaignier denté d'Amérique, ça ressemble au châtaignier de chez nous. C'est la façon dont ces, la, les forêts de, qui couvraient les Appalaches et la côte est d'Amérique. Hein. Cette forêt a été dévastée au tout début du XXe siècle, à partir de 1904, par un, un champignon, le Cryphonectria, introduit d'Asie, qui a dévasté cette forêt avec un front de progression. Ça, c'est des choses qu'on n'a pas encore vues chez nous euh, dans les maladies qu'on a vues nous. Euh, même voyez euh, une maladie aussi qui a été très très déva dévastatrice, le, le, la maladie de l'orme, hein, la maladie de l'orme n'a pas progressé à cette vitesse. On a eu des progressions de l'ordre de 80 km par an, et en, en, en, quelques, en, en une grosse décennie, c'est 3 milliards d'arbres qui ont été tués, de, de sorte que dans les années 1910-1920, il restait une centaine de pieds vivants, tous, de taille inférieure à 60 cm alors que l'est de l'Amérique la, du Nord était couvert de forêts de châtaigniers dentés donc il y a eu des désastres, il y en aura encore et souvent il n'y a pas beaucoup de survivants parce qu'il n'y a pas beaucoup de chances qu'il y ait des adaptés alors ça euh, ça veut dire qu'il faut vraiment être, se, se méfier de l'introduction de maladies exotiques, on va y revenir, hein, et que face à ces maladies exotiques, pas les arbres, ils sont faibles, et ils sont beaucoup plus faibles que les petites plantes qui investissent beaucoup dans leur reproduction parce que celles-là, elles, elles ont plus de chances d'avoir des descendants adaptés aux maladies, puisqu'elles font plus de descendants. C'est bêtement numérique. Alors, en plus de tout ça, on a un autre changement qui arrive, qui est le changement climatique. Je vous mets ici une carte que vous avez sans doute déjà vue, qui est la répartition, la probabilité de présence du pain, pardon du, euh, du être en France en 2005 et en 2100? On voit très bien que le changement climatique est dans, euh, bah, le être n'a plus tout à fait sa place euh, là où il était avant. Alors, il y a un bémol quand même, c'est que ça s'est fait en prenant, compte, en, tenant en, compte, en prenant en compte un, un être de chez nous maintenant. Euh, le être va évoluer. Il se peut qu'il y ait des formes de être qui apparaissent, qui soient plus adaptées à des climats secs et chauds. Donc, il se peut que la carte de droite soit un peu fausse. Le problème, c'est en 100 ans, le nombre de générations de êtres qui vont se produire et qui vont permettre non seulement qu'apparaissent éventuellement des individus plus résistants, mais en plus qu'ils se multiplient, bah, ce n'est pas énorme. Parce que là encore, pour le être, le temps de reproduction, c'est un à plusieurs dizaines d'années entre deux générations. Donc, on se retrouve dans une situation où on risque d'avoir très peu d'adaptation évolutive et que de l'adaptation physiologique qui ne permettra pas d'échapper à la carte de droite. Ça, c'est important parce que face à l'évolution du climat, il faut absolument aider ces arbres. Non pas que les arbres ne puissent pas s'adapter au changement climatique, je vais y revenir, mais que là le changement climatique il est un peu rapide. Les arbres peuvent s'adapter au changement climatique, je ne sais pas s'il en a été question dans le MOOC, mais il y a des très beaux travaux de l'INRA de Bordeaux qui montrent que quand le climat s'est refroidi avec le petit âge glaciaire, on a vu, alors on, connaît les, on, peut, on peut échantillonner des arbres de différents âges, et on voit très bien qu'on a des arbres qui ont changé génétiquement, il y a eu une sélection qui a sélectionné des arbres différents et avec des comportements plus adaptés au refroidissement du climat, du petit âge glaciaire qui court en gros entre le, la fin du Moyen-Âge et, et le début du 19e siècle. Dans cette période froide, on a vu des arbres différents réussir et il y a eu un changement de composition génétique de nos forêts. Donc, il y a des adaptations au changement climatique, mais celle que je mentionne là, elle a été plutôt lente et d'ampleur limitée. Ce qui caractérise le changement climatique actuel, c'est d'être très rapide et pas simplement un changement en change d'un climat à un autre. Ça n'arrête pas de changer et les ampleurs sont importantes. Et face à ça, eh bien, euh, les plantes herbacées, elles ont un avantage, elles peuvent s'adapter parce qu'elles font beaucoup de descendants. Les plantes ligneuses vont sans doute trinquer beaucoup plus. Et moi, j'ai peur qu'entre les parasites et le changement climatique, mes enfants et mes petits-enfants ne voient pas beaucoup de forêts en France. C'est une, une vraie peur, ça. En tout cas... Face à ça, on a envie d'introduire de nouvelles espèces qui vont permettre de refaire des forêts alors que le climat a changé. Et je crois que le mauvais réflexe, c'est d'aller chercher des plantes exotiques. Bah oui, c'est un des réflexes qu'on a, parce qu'aujourd'hui, on plante du tulipier de Virginie, on plante, on plante du chêne rouge et on plante des eucalyptus aussi. Euh, Aujourd'hui, vos impôts servent à subventionner la plantation de plantes exotiques qui ont d'arbres exotiques parce que dans les listes régionales d'arbres qui sont éligibles aux subventions, il y a des tas d'espèces exotiques. Et ces espèces exotiques, un, il y en a qui peuvent devenir invasives. Même si vous allez voir, ça peut ne pas être très long cette invasion. Euh, le chêne rouge, par exemple, c'est un vrai scandale d'en planter en France. C'est une plaie en Pologne, par exemple, pour la foresterie, parce que quand on coupe la forêt, il n'y a que ça qui repousse et qui empêche de planter quoi que ce soit d'autre. D'autre part, ça apporte des maladies. La calarose du frêne, je vous l'ai dit, elle est arrivée avec le frêne de Mandchourie. Il avait été planté pour faire du bois de frêne. Et puis, dernière chose, euh, ces plantes-là, euh, elles ne sont pas forcément adaptées si bien que ça au climat… De, euh, alors, Elles sont peut-être adaptées au climat de demain. Entre nous, ce n'est pas sûr que vraiment on fasse le calcul. Hein. Ces listes d'espèces ne sont pas du tout modelées par les scénarios de changement climatique. Mais il est possible qu'elles soient adaptées au climat de demain. Le, le vrai problème, euh, c'est que euh, ce climat il va continuer d'évoluer et euh, elles ne sont de toute façon pas adaptées au sol. On ne les plante pas dans un sol, et je pense aussi au microbes du sol, qui leur est tout à fait adapté. Et donc, on a perdu l'adaptation au sol. Alors Ce qu'il faut faire, c'est d'ailleurs quelque chose qui fait l'objet de préconisations de la Société botanique de France. Euh, nous avons, avec quelques collègues de la Société botanique de France, produit un livre blanc sur l'introduction d'espèces exotiques en France, où en gros, on explique toutes les raisons qu'on a de ne pas le vouloir, je le répète, caractère invasif, maladie, le fait que ça pousse bien aujourd'hui, on ne sait pas demain, et que ce ne soit pas tellement adapté finalement au sol. Par contre, on sait bien qu'il faut bouger, qu'il faut aider cette forêt à évoluer parce qu'elle est quelque part un petit peu euh, bah en, en, en, en porte à faux, elle est en faiblesse par rapport à sa capacité d'adaptation. Mais ça, ça veut dire qu'il faut absolument introduire dans les forêts des espèces venues d'endroits immédiatement au sud, et non pas d'autres continents, pas vraiment des espèces exotiques mais voisines, voire encore mieux, des individus de populations adaptées à des climats spécifiques, par exemple plus méridionaux ou plus à l'est, qui ressemblent au climat qu'on attend ensuite dans une forêt donnée et qui vont se mélanger et se reproduire avec les individus locaux et faire des descendants qui portent l'adaptation au nouveau climat des individus introduits et l'adaptation au sol des individus déjà en place. Cette migration assistée, elle évite d'apporter des maladies de très loin parce que ben, c'est des peuplements très voisins et elle permet de recueillir euh, l'adaptation au climat de ces plantes voisines et éventuellement, quand elles sont interfécondes, quand c'est des espèces qui sont déjà en place, de faire des hybrides qui récoltent, qui héritent de l'adaptation au sol. Donc aujourd'hui, on a quand même cette constatation qu'il faut absolument aider la forêt parce qu'elle est en, en limite de ce qu'elle peut faire. En termes d'adaptation évolutive et ça c'est l'autre grande faiblesse c'est l'âge vous avez vu que aussi bien la structure de l'arbre que sa grandeur et le temps de génération la dé, sa grandeur et sa durée de vie donc le temps de génération que ça implique ce sont des faiblesses alors est-ce que l'arbre est fort ou faible ben, c'est le moment de conclure en fait ni l'un ni l'autre et je vais vous dire quand dans un environnement, vous voyez des petites plantes herbacées, des arbustes, des arbres et des lianes, c'est que chacun a des stratégies qui ont des forces et des faiblesses. Si une stratégie était la meilleure, s'il y avait une stratégie qui était la plus forte, eh ben on ne verrait que ça. On ne verrait qu'elle. Elle aurait progressivement au cours du temps remplacé les autres. Et s'il est vrai que les arbres ont une grande force, alors bah, évidemment, euh, quelque part, la, la grande force, c'est la compétition pour la lumière. Hein. S'il est vrai que les arbres ont de très grandes forces, et sont très impressionnants par certains caractères, ils sont minables par d'autres caractères. Il ne faut pas être naïf, et quelque part, sur d'autres caractères, des petites herbes sont plus performantes, qui n'ont bien sûr pas la puissance pour la longévité ou la compétition vers la lumière qu'à qu l'arbre. Mais il convient de ne pas regarder l'arbre comme quelque chose euh, d'une force supérieure. Nous sommes trompés par leur taille, nous sommes trompés par leur longévité, nous sommes trompés par tout ce que je vous ai raconté qui est réellement impressionnant. Il ne se résume pas à ça. Il comporte aussi les faiblesses. Et ça, c'est ce qui laisse la place à des plantes qui ne sont pas des arbres, qui n'ont pas les mêmes forces, qui n'ont pas les mêmes faiblesses, et qui finalement, au bilan, bah, réalisent le même, euh, la même réussite ambiguë. Une réussite, oui, mais pas absolue. Et c'est pour ça qu'il n'y a pas que des arbres. Et il faut bien voir que tout ce qui fait les forces des arbres par certains aspects, fabrique leurs faiblesses par ailleurs. Et je vous l'ai dit, c'est comme ça que les arbres meurent et c'est aussi comme ça que les arbres sont en peine pour s'adapter aux maladies et aux changements climatiques. Alors, c'est présenté de façon un peu provocante et je pense que c'est le moment qu'on ait une discussion entre nous. En tout cas, je vous recommande fortement ce livre blanc qui est euh, libre de téléchargement en ligne. Et maintenant, je pense qu'on peut entamer une discussion ensemble Merci infiniment Marc-André pour cette présentation, cette conclusion, ces liens, ce livre blanc comme d'autres éléments seront à retrouver dès demain. Euh, bien sûr, le lien sera transmis avec l'enregistrement de ce direct. Peut-être je voudrais revenir sur... Vous avez parlé de Pando au début, peut-être lever quelque chose qui a animé euh, le fil de discussion. Pando est un clone, les individus, en tout cas génétiquement sont issus d'une seule et même graine, comme vous l'avez dit. On date cette graine à peu près, elle a été mise il y a à peu près 80 000 ans, c'est ça oui. euh, Il y a deux questions par rapport à ça. Souvent, on nous dit que les clones, c'est de la fragilité. Et vous l'avez dit d'ailleurs un peu plus tard, produire des graines, c'est produire de la diversité, de la possibilité de s'adapter. Pando, vraisemblablement, a réussi un phénomène d'adaptation assez extraordinaire. Au regard de son âge, et une question qui est sous-jacente est-ce que l'on sait si les individus qui composent Pando, quelle est la diversité génétique, par éventuellement des mutations, voire épigénétique, de ces individus Est-ce que vous pourriez répondre à ces différents éléments Alors, vous pourriez voir Pando comme la preuve que j'ai tort. La preuve que j'ai raison, si je peux me permettre de parler en termes d'opposition comme ça, c'est qu'il y a un Pando, mais pas 25. Oui. C'est pas parce qu'il y en a un qui a eu la chance, effectivement, que sa constitution génétique lui permettent de passer des, des changements climatiques. 80 000 ans, hein, euh, bon, il lui est passé sur le dos une, presque une glaciation. Quoi. Donc, euh, ce n'est pas parce qu'un, par chance, et aussi dans un micro-environnement donné, réussit à survivre, que tous ont réussi à survivre. La preuve, c'est qu'il n'y a pas que des pandos euh, en Amérique du Nord, même si souvent les, les populus tremuloides tendent à faire des grands clones. Hein. bon Donc, euh, ça n'empêche pas qu'il y en ait un qui réussisse. À, change, à, à survivre à des changements de l'environnement mais en général euh, un clone il n'a que des mutations pour s'adapter alors que quand on fait des descendants par la voie sexuée, bah, tous les descendants sont différents des parents, si vous avez des enfants hein, vous avez remarqué qu'ils euh, nous ressemblent mais des fois ils ne ressemblent furieusement pas hein. bon. alors donc le truc c'est que effectivement euh, la multiplication clonale est une faiblesse a priori, mais il y a des exceptions Récemment, par exemple, on a décrit un énorme clone, alors qu'il coûte des centaines de kilomètres, celui-là, d'une petite plante marine, la Posidonie, sur les côtes d'Australie. De, euh, de, alors là, l'âge est le, estimé, je ne me rappelle plus, mais de mémoire, on est autour de la dizaine de milliers d'années. Hein, et il semble que les individus sexués, eux, sont moins répartis et visiblement, euh, bon, ils, ont, ils ont eu moins de succès et ils font des clones plus petits. puis il y a ce grand clone asexué qui, lui, a eu plus de succès que les individus sexués. Euh, bon, hum, Je pense aussi qu'il il a moins investi dans la reproduction par graines et donc il a cru végétativement de façon plus importante et il a été plus dispersé. Du coup, plus à, il était plus à même d'être dispersé par les courants. Mais quoi qu'il en soit, c'est encore un exemple d'un clone qui réussit super bien et, et mieux, au contraire de ce que je vous disais apparemment, que la reproduction sexuée euh, par, la, par la, la formation de graines. Alors attention, on est dans l'eau, et dans l'eau, les conditions là, sont quand même euh, assez euh, tempérées, assez homogènes. Donc, la règle générale, elle est qu'il peut y avoir des clones qui survivent. D'ailleurs, ils peuvent être extrêmement invasifs parce qu'eux, ils ont cette clonalité qui leur permet de se reproduire, et éventuellement, comme dans le cas de cette posidonie, ils ne peuvent plus faire de graines. Ce n'est pas le cas du populus et Mais comme ils ne font plus de graines, de graines bah, ils grandissent d'autant plus qu'ils n'ont pas de ressources à investir là-dedans. Mais il n'empêche que, bon, voilà, quand même, d'une façon générale, le fait euh, d'être clonal, c'est une faiblesse parce que ça ralentit la vitesse d'adaptation. Alors, il y avait une question qui était de se dire, bah oui, bah, si les clones ils ont des mutations, finalement, en différentes parties du clone, on commence à avoir des individus qui sont plus génétiquement les mêmes. Alors, il ne faut pas non plus imaginer que les mutations, c'est une par seconde. De plus, le génome, il contient plein de régions où les mutations ne vont pas changer le fonctionnement de la cellule. Et aujourd'hui, on a assez peu, on a un exemple supposé dans un travail sur le chêne, où on a un gène qui a l'air affecté d'une façon qui a pu changer son fonctionnement. Mais on manque encore de la preuve que ces mutations accumulées vont permettre éventuellement l'émergence de sous-parties du clone plus adaptées. Ça, on n'en a pas vraiment encore la preuve. Ce n'est pas impossible, mais rappelons-nous quand même de cette règle générale, qui est de se dire que dans un clone, ces mutations vont changer moins drastiquement l'individu que s'il faisait une graine, et que la plupart des mutations ne vont pas forcément changer les fonctions. Donc, un clone change moins vite. Ça n'empêche pas d'être différent dans ces différentes parties, c'est tout à fait exact. Mais Merci. très peu différent, quoi. Enfin, moins, moins différent entre deux parties qu'il ne serait différent d'un descendant par voie de graine. Alors, il va y avoir bien sûr beaucoup de questions sur les, les stratégies par rapport à la fois bioagresseurs, euh, maladies euh, et changements climatiques. Une dernière question sur un aspect peut-être un peu plus fondamental concernant le système immunitaire de l'arbre. Euh, la lignine fait partie de ce système immunitaire tel que vous l'avez présenté. Est-ce qu'il y a d'autres éléments Et ça me permet de faire le lien avec une question qui a été posée dans le MOOC en préparation de ce direct, le signalement du codit du docteur Alex Chillot, le Compartimentation of Decay in Trees. Alors, je ne connais pas, mais que, comment vous voyez cette idée du système immunitaire de l'arbre Alors, L'arbre a un système immunitaire comme les plantes, qui est basé sur, d'une part, des capacités de reconnaître des molécules émises par les agresseurs, et de tout de suite réagir, et de réagir localement là où a lieu l'agression. Et puis des réponses un peu stéréotypées, c'est-à-dire. <coughs> Ce que je vous ai décrit là, c'est un arbre résistant à l'oïdium, par exemple, ou des individus végétaux qu'on dit résistants à une maladie. En général, ils ne pas. Et puis, <coughs> il y a le cas où l'arbre attrape quand même la maladie. Et là, avec plus ou moins d'efficacité, il met en place des réponses un peu généralistes mais qui s'allument moins vite, et l'une des réactions typiques de l'arbre, c'est la compartimentation, c'est-à-dire une phénolisation, une fénolisation et, en accumulation de tanins et éventuellement des imprégnations de lignine qui vont, comme dans un sous-marin qui a une voie d'eau, compartimenter les choses. Alors attention, ça ça peut se faire, cette histoire-là, que si les tissus vivants ne sont pas loin. Et ça, au cœur du bois, ça s'opère très mal. Ça ne se met pas vraiment bien en place. Ça se met surtout en place dans des parties jeunes où le cambium n'est pas bien loin. Mais effectivement, euh, la compartimentation, c'est chez l'arbre une stratégie de défense qui, a pas, qui est moins présente chez les petites herbes et qui permet de limiter les dégâts. Simplement, à cœur du tronc, ça ne marche pas très bien, cette histoire-là. Et c'est une des réponses généralistes des arbres. Euh, Il y a une autre réponse hein, chez les arbres qui est de boucher les tuyaux euh, dans lesquels circule la sève, de, de trier. De, de boucher les, les vaisseaux où circule la sève, par, grâce à des, des cellules qui restent vivantes dans le voisinage et qui vont faire des expansions, qui grandissent dans le bois. C'est ce qu'on appelle des tils. Comme ça s'écrit avec des H et un peu partout, je vais mettre dans la fenêtre de discussion l'orthographe de tils. Voilà. Et on parle de tilose pour la, le fait de mettre en place des tils. Voilà. <rire> Marc-André, il nous reste une dizaine de minutes. La question qui vient est celle de comment aider nos forêts, comment aider les arbres, comment aider nos forêts. Peut-être à travers deux situations auxquelles je vais vous inviter à répondre ou à réagir, en imaginant soit des forêts qui sont en place actuellement, mais qui subissent un certain nombre d'agressions et de stress, mais aussi, et là, ça a été pensé dans le fil de discussion, une forêt, on voit qu'il y a eu des incendies, par exemple, dans les Landes, alors certes, c'est une forêt récente, euh, je pense qu'il y a pas mal de discussions autour, comment envisager une forêt qui a été détruite par un incendie euh, Est-ce qu'il faut l'aider pour des peuplements comment, comment appréhender ces deux types de situations, une forêt existante et une forêt qui a été détruite et qu'on aimerait forcément voir repousser un jeu Alors, le, le traitement d'une forêt existante, idéal, c'est d'abord d'avoir un cycle sylvicole continu, non pas des forêts d'âge, où tous les tiges ont le même âge, parce que on a fait une coupe à blanc, on a laissé quelque chose se ressemer ou on a replanté des arbres et puis ils poussent tous, ils ont le même âge. C'est bien d'avoir des forêts irrégulières parce que c'est des structures qui notamment résistent mieux au vent et donc d'avoir des forêts où on exploite les arbres à maturité <coughs> un par un. Ça, ça permet d'avoir une bonne continuité de la vie du sol, une meilleure structure par rapport au vent dans certains cas, quoique pas toujours, il y a quand même des tempêtes qui arrivent à faire chavirer toutes les forêts. Hein. Et dans cette forêt irrégulière on va pouvoir éventuellement, au fur et à mesure qu'elle se met, donc dans ma forêt idéale, hein, ce n'est pas tout est rasé et je replante, on va pouvoir progressivement <coughs> introduire soit des individus des espèces déjà présentes, mais qui portent des gènes d'adaptation au climat futur, soit des, des individus de l'espèce en question qui peuvent porter des résistances à des pathogènes qui développent, soit carrément on va commencer à introduire ici et là de nouvelles espèces venues d'un petit peu au sud, ou d'un petit peu à l'est, parce que chez nous, il n'y a pas d'ouest, hein, euh, et qui vont être plus adaptés. Donc, on va pouvoir aider le changement de composition. C'est la migration assistée, et ça, ça doit se faire dans la masse de la forêt, avec un remplacement progressif, notamment pour, quand on introduit des individus d'espèces déjà présentes, hériter par croisement des caractéristiques génétiques des individus en place qui peuvent être intéressants à préserver. Bon, Alors maintenant, quand on a une forêt qui a disparu, ça peut d'ailleurs être une situation post-agricole où on veut reforester ou après un incendie. Alors déjà, un, il faut repeupler intelligemment. Euh, planter de l'eucalyptus ou du pain dans des zones où ça brûle bien, je suis désolé, ce n'est pas intelligent. Bon, pourtant, c'est ce qu'on observe. Et replanter intelligemment, c'est aussi essayer de penser une forêt avec des essences mélangées. On sait qu'en plein de points, ça pousse mieux, c'est plus fertile. Notamment, la, la litière se décompose mieux. Donc, il va falloir penser une forêt mélangée, il ne faut surtout pas repeupler. Planter, même si ce sera une plantation évidemment. Euh, le mono spécifique, ce n'est pas terrible, même si ça répond éventuellement aux besoins d'une industrie locale. Ce n'est quand même pas terrible techniquement. Euh... Donc, il faudra replanter des choses adaptées et pour parler plus spécifiquement du problème du feu, bah, il va falloir commencer à gérer euh, le risque d'incendie. C'est-à-dire qu'on ne peut plus imaginer dans certaines régions des forêts continues. Les discontinuités sont des façons de lutter contre la propagation des incendies. Bon, bah, c'est les, les zones coupe-feu, hein, évidemment. Et évidemment, on installera aussi des réserves d'eau in situ pour être capable plus vite d'intervenir sur un feu, parce que plus on intervient vite, plus les petits, euh, mieux c'est. Je ne sais pas trop quoi vous dire d'autre par rapport à la replantation d'une forêt, mais dans la replantation d'une forêt, on va de nouveau avoir le, la même exigence, d'une forêt plutôt d'espèces mélangées et évidemment, dans ce qu'on va replanter, on va commencer à gérer les adaptations climatiques exactement comme ce que je proposais de faire en mélange dans une forêt qu'on qu entretient. En, en d'autres termes, mes grandes lignes, c'est pas de couperase et une continuité du cycle forestier. C'est les grands programmes de foresterie à la ProSilva. Hein. Pour ceux qui connaissent, j'écris le nom de ProSilva dans la fenêtre de discussion pour aller chercher des informations là-dessus. Euh, et dans notre côté, c'est aussi. Euh, la gestion, l'anticipation du climat, ça, ça se fait avec des écologues, ça ne se fait pas en demandant juste à la filière bois locale ce dont elle a besoin, une anticipation de l'évolution climatique en termes d'individus de l'espèce présente ou de nouvelles espèces introduites de zones proximales. Je vois une réaction par rapport à un aspect sur lequel vous avez eu un avis tranché tout à l'heure sur celui de l'introduction d'espèces exotiques. Euh, une personne d'homme qui, voilà, qui s'interroge, est-ce que vraiment, euh, une, par rapport au rythme qu'il y a d'introduction, de changement climatique et d'introduction de, d'espèces, d'insectes de, de, euh, ou de, de maladies, est-ce que vraiment, ce n'est pas une solution dans certains cas Ou est-ce que c'est vraiment jouer, avec le, jouer à l'apprenti sorcier que de faire ça Alors, euh, je, je comprends tout à fait ce qui pousse à cette question, qui est de dire, vraiment, le climat change très vite. Ouais. Je voudrais insister sur le fait que les essences introduites ne le sont pas nécessairement pour des raisons climatiques. Le chêne rouge, je ne sais pas, une adaptation à la sécheresse. Bon. Donc, déjà, il faut, faut distinguer les, les raisons pour lesquelles on, on introduit. Mais la, je vais re, reformuler la question, si, on me le, si vous me le permettez, en disant, ben voilà, est-ce que éventuellement, pour l'adaptation au changement climatique, on n'a pas intérêt à introduire des choses venues de très loin et adaptées à des climats de très loin. Alors, je dirais que non, parce que vous avez vu que dans, dans le MOOC, une forêt, ce n'est pas juste des arbres. C'est aussi des arbres avec leurs alliés. Si vous déplacez des arbres venus d'un petit peu à l'est, un petit peu au sud, les champignons mycorhiziens, par exemple, ou les acariens symbiotiques des feuilles, toutes ces petites choses-là vont pouvoir suivre. Parce qu'une forêt, c'est ça aussi. Deuxièmement, euh, les maladies suivent. Alors, vous allez me dire, bah, c'est malin, ça. Non, mais attendez Regardez ce qui se passe aujourd'hui sur le Douglas en Allemagne où la, la cécidomie du Douglas s'est introduite. Les, les peuplements sont ruinés parce que le parasite il a fini par s'introduire. Et là, c'est la fête. Il trouve un peuplement qui n'est plus du tout sélectionné pour lui, lui, lui résister. C'est ce qui s'est passé avec le milieu de la pomme de terre. Quand le milieu de la pomme de terre s'est introduit dans les champs de patates en 1845 en Europe, il a tout foutu en l'air, alors que dans l'air d'origine, tous les plants de patates n'étaient pas sensibles. Ah oui, mais là, comme il n'y avait plus de mildiou depuis 40 ou 50 ans, en Europe, puisqu'on avait introduit les patates sans la maladie, bah, on, euh, la plante n'avait été, été plus sélectionnée pour être résistante. Donc il y a des vraies catastrophes qui sont attendues euh, qui font que la promesse de production n'est pas énorme. En plus, donc, ces plantes introduites, donc, on l'a dit, risquent de devenir invasives et si vous voulez avoir toutes les bonnes raisons d'éviter les plantes introduites de loin, relisez le, le mémoire de la Société botanique de France. Maintenant, euh, il est sûr qu'il va falloir bouger assez vite. Et c'est vrai qu'une question ouverte est de savoir si on va avoir, alors notamment au sud en Europe, hein, le sud de l'Europe, euh, rapidement, il y a la Méditerranée. Qu'est-ce qu'on fait Est-ce qu'on va chercher du sceptre de l'Atlas ou pas Moi, j'aurais plutôt tendance à dire que oui, mais quand je dis ça, il y a des gens qui me disent « oui, non, mais quand même, Marc-André, ça commence à être vraiment exotique ». Bon, Il y a une vraie discussion à avoir, euh, notamment pour, pour nous, parce qu'il y a un, une mer Méditerranée à franchir, et parce qu'aussi, il faut peut-être aller chercher les choses très au sud ou très à l'est et… La question, c'est où ça commence à devenir vraiment exotique. C'est une vraie question ouverte. Et c'est une question que j'aimerais voir traiter avec des écologues plutôt qu'avec des gens qui ont dans l'œil le cubage. Marc-André, il est bientôt 18 h Une dernière question. C'est toujours un plaisir d'être avec vous, mais on va poser une question qui n'est peut-être pas si facile que ça. Comment vous définiriez un arbre, Marc-André Alors... Euh... J'ai pas envie de répondre à cette question, mais bien sûr, je vais y répondre. Et pourquoi je ne euh, veux pas y répondre C'est parce qu'en fait, la nature est faite de choses continues. Et quelques définitions que je vous donne, vous allez me montrer un truc en disant, mais Marc-André, il est un peu dans ta définition et un peu dehors, euh, qu'est-ce qui se passe euh, La catégorie arbre, c'est une façon d'isoler euh, un groupe d'espèces de, dans un continuum qui va de la petite herbe à ce qui est indéniablement pour tout le monde un arbre. Alors moi, dans mes études, je n'ai pas révisé la définition à venir, mais moi, je crois me souvenir que c'est ce qu'il y a des branches à partir de 5 ou 7 mètres, selon les ouvrages. Bon, euh, n'empêche que moi, je connais des chênes qui ont des branches en dessous de 5 mètres. Okay. Euh, enfin, je connais des individus qui ont des branches en dessous de 5 mètres. Donc, euh, voilà, euh, à l'âge adulte, on s'entend. Hein. Donc, cette définition que je vous ai donnée, elle vaut ce qu'elle vaut euh, une autre définition plus large, c'est qu'un arbre, c'est quelque chose qui a un tronc, c'est-à-dire un, un, une partie importante de sa euh, constitution qui est liée à un, un axe à croissance en épaisseur ou en hauteur euh, important. Donc, euh, ça se définit par le tronc. Bon. Je pourrais aussi vous donner une définition évolutionniste. Hein. Les arbres, c'est ceux qui gagnent la compétition vers la lumière à tout prix. Celui, par exemple, de ne pas se reproduire assez vite pour s'adapter à l'évolution euh, ou à l'introduction de pathogènes ou au changement de, du climat. Euh, il y a plein de définitions possibles, mais de toute façon, vous trouvez toujours des individus qui tombent euh, entre l'arbre et la catégorie immédiatement à côté, qui sera par exemple l'arbuste. Et donc, euh, quelque part, vouloir, euh, on peut donner une réponse, et je vous ai proposé une réponse sur la, la position des branches, mais il faut se souvenir que la nature n'est pas faite d'opposition et de catégories si tranchées que ça et que ce qu'on appelle un arbre, ce n'est que le fait, si on parle d'arbre, ce n'est que le fait que nous, on a envie de distinguer cette catégorie dans la nature. Ce n'est pas qu'elle existe réellement. Eh bien, merci pour euh, ce mot, pour cette réponse. Il est 18h et une minute, le direct est maintenant terminé. Alors, on fait généralement un petit relevé du nombre de participants. Alors là, on a fait, euh, battu notre précédent record. Euh, à près de 300 participants, euh, 280, euh, 280, et calme, donc en tout cas, tout ça pour dire, voilà, merci, merci Gabriel, euh, tout ça pour dire que vous êtes, et nous l'observons, de plus en plus nombreux à nous suivre pour ces temps, et nous pouvons compter pour ça sur le temps, la disponibilité des intervenants. Je tiens à rappeler comme c'est précieux pour nous de pouvoir écouter et questionner en direct ces spécialistes, ces experts de ces questions. Marc-André, merci infiniment. Ils sont payés par vos impôts, donc vous avez le droit de les entendre. Alors, euh, la prochaine personne que vous pourrez entendre grâce à vos impôts, alors ce sera Carole Cardalué qui travaille à l'INRA, qui travaille sur les insectes forestiers. Euh, qui nous a été conseillée par Pascal Frey, parce que Carole n'est pas intervenue dans le MOOC, mais c'était un sujet un peu un angle mort du MOOC, les insectes forestiers. Il en était peut-être un petit peu question aujourd'hui, par-ci, par-là, mais elle va vraiment se focaliser sur ces insectes et quelles sont les interactions, comment évoluent les interactions insectes-arbres. Voilà, je vous donne rendez-vous donc le 23 mai, ce sera à 17h15. D'ici là, ce direct sera retrouvé dès demain avec bon nombre de liens que Marc-André, ben vous pourrez me transmettre éventuellement d'ici là. Je vous souhaite une très bonne fin d'après-midi et à très bientôt. Merci, au revoir. Au revoir.